On essaie de développer justement les sorties culturelles. C'est aussi permettre aux personnes de, bah, de rompre l'isolement et de, de redécouvrir euh, la culture pour certains et pour d'autres la découvrir. Et la Galerie du Temps, en fait, sur 3000 mètres carrés, elle montre un concentré des collections du Louvre à Paris. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que le regard circule. On se déplace et on peut passer d'une statue égyptienne à une peinture anglaise du 19e. En tout cas, dans le souhait du Louvre-Lens, c'est de, de travailler, de continuer à travailler à l'appropriation du musée par ses publics, le développement des publics qui ne viennent pas forcément d'eux-mêmes au musée. Et du coup, voilà, on s'est rejoint avec Alain GDM sur l'objectif de, de permettre à des personnes donc, de venir au musée en groupe et de mener des actions adaptées à ces personnes également. On est venu avec nos amis aussi qui sont d'origine polonaise. Donc... Et puis on n'habite pas loin, on est là à deux pas. Bon, C'était l'opportunité de venir en groupe. Parce que tout seul, des fois, on ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est super, c'est magnifique. 65 ans de mariage bientôt. Il <rire> ben, faut le faire, hein Très beau, très grand en plus. Très beau et ah, c'est la première fois qu'on vient. Oui, c'est la cassation. première fois. On, a toujours, on avait toujours l'intention de venir, mais on n'a jamais eu le temps. C'est ça le problème d'être retraité, on n'a pas, pas le temps. C'est un pire que quand je travaillais. Bah, Moi, je suis déjà un ancien mineur. J'ai connu le, le puits qui, était, qui est ici, là au bord. J'ai fait ça pour faire plaisir à mon mari. Mon épouse est française. Je suis de de... Oui, Monsieur. ça vous rappelle des, des, des souvenirs sympathiques. Ma mère polonaise. Qui est né justement sur la carte qu'on a vue à... en Silésie. Voilà, ils sont venus à l'âge de 4-5 ans. Et puis on a continué la culture polonaise, disons. Entre 1840 en fait, et 1918, la Pologne n'existe pas. Le roi ici, il est debout avec son manteau marron. C'est lui. Est-ce qu'il attire l'attention Pas vraiment. C'est pas lui qui attire l'attention dans le tableau. Qui attire l'attention dans le tableau Il y a deux personnages. Ces deux personnages ici, vous notez qu'ils ne sont pas dans les mêmes couleurs que leur comparses. C'est exactement ce que l'exposition va aller montrer avec des tableaux peints au XIXe siècle. Comment les peintres donnent corps à cette idée de nation polonaise Non, non, c'est vrai. C'est exactement le, le portrait de, de mon grand-père. Henri de Valois ne parlait pas un mot de polonais. Il ne supportait pas le climat. Il ne comprenait pas les coutumes locales. D'ailleurs, les autres, les Polonais, ne le comprenaient pas non plus. Dès qu'il a appris que son frère était mort et qu'il pouvait jou faire jouer sa succession au trône de France. Donc il s'est littéralement sauvé. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, il a pris ses affaires il est parti polonais l'ont mal vécu. Hein. Moi j'aime bien raconter quelques petites anecdotes, voir euh, la petite histoire qui se cache dans la grande histoire. Et c'est ce que j'essaye de faire au long de mes visites, tout en distillant un petit peu d'humour pour montrer que, déjà dans le musée, il y a musée et s'amuser, c'est pas forcément antinomique, et que euh, le musée est un endroit plaisant où on peut venir se faire justement plaisir. Tout est intéressant. On apprend toujours des choses. Hein Même en vieillissant, c'est agréable. On apprend toujours des choses. On ne connaît jamais tout. <rire> Heureusement qu'il est là pour attirer notre attention sur les détails de certaines, de certaines peintures. Euh, sinon, on passe à côté. C'est certain, les regards, l'orientation, le, et ainsi de suite. Hein. L'interprétation des tableaux, on ne le voit pas forcément. C'est vrai. Euh. C'est bon ah, non, On est bon. J'ai Je ne savais pas qu'il y avait un, un patrimoine culturel aussi important, des tableaux magnifiques. Mais sinon, je connais la, entre guillemets la bouffe polonaise. Et alors On faisait des mariages polonais dans les mines quand j'étais. Les femmes plumaient les oies pour faire des pièges Et puis nous, c'était... Mariage à la brouette. Stolat, stolat, stolat. J'ai J'ai un Mier Gm Nam, Mier un Nam. Ils sont tous partis. Hein. Oui, on vous attend. Oh, oui. Merci beaucoup. <rire> voilà. Merci.